Bonjour, aujourd'hui on va travailler les obliques. Troisième exercice, toujours les obliques, les, les muscles qui sont de chaque côté de les abdominaux. Main à la taille, Marine, et le sur l'avant, ah, d'accord Je fais donc talon fesse. Je pousse, talon fesse. Si je sens que ça pousse, ça tire un petit peu sur la hanche, j'hésite pas à mettre plusieurs épaisseurs de tapis parce que on peut avoir l'os un peu pointu. On ne s'inquiète pas, c'est juste. Pousse. Donc talon-fesses, 10 fois. Jusqu'à 10 et puis je passe à petits ciseaux, petits ciseaux, 1, 2, 3, 4, 5, pareil jusqu'à 10. Troisième série, je monte les genoux au niveau de la poitrine, genoux poitrine, attention bien différencier. les genoux qui montent à la poitrine des talons faits, d'accord, hein? un peu plus dur. Et ma quatrième et dernière série la plus dure c'est les fermetures, on monte les deux jambes tendues vers le haut, voilà, deux jambes tendues un peu plus, voilà, plus on rase le sol, plus c'est dur, hein? donc plus je monte et un peu et plus c'est facile. Donc celui-là, comme il est dur, je ne le ferai qu'en une série, je m'arrête, je souffle et je repars sur une deuxième série, même côté, où je vais refaire talon fesses puis petit ciseaux, puis montée de genoux, je m'arrête et je change de côté, d'accord, pour passer la même chose. Genoux, poids, talons, de fesses d'abord, merci, tout à fait. Petit ciseau, montée de genoux, tout ça dix fois. Et les fermetures, 10 de chaque, une grosse série. Je recommence la deuxième série sans les dernières fermetures qui sont difficiles, d'accord Merci, au revoir.